Bonjour à tous Aujourd'hui, je viens de recevoir un colis de Gimmy Magique. Pour rappel, Gimmy Magic, c'est un site web internet du créateur Michael Chatelain. Donc, avec vous, je vous propose de faire le déballage. C'est parti Alors... Oh Déjà, rien que la boîte, c'est déjà assez lourd. Pour rappel, j'ai remporté les 52 tours, donc l'intégralité du site de Michael. Donc, allons voir. C'est parti Alors... Je commence à ouvrir, hop, hop, hop, hop. voilà proprement, j'ouvre bien, super, et là tout va bien, oh, des confettis, ça commence, ça c'est bien, déjà le, le, le paquet est super bien emballé, vous voyez, bien protégé, ça c'est génial, donc, bon bah, à la bonne franquette, hein, on va les retirer. Ouh Ça y est, ça commence. Qu'est-ce qu'on voit là Oh là là là là Eh hey, les gars oh C'est impressionnant. Impressionnant. Qu'est-ce que je vois Déjà, ça y est, ça y est. Ah, le premier. Up. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, up c'est quoi Up c'est quoi donc c'est du, cré... ah, du créateur Michael Châtelain, mm -hmm. cré... ah, je sais pas ce que c'est ça, ah, je regarde, ah, je ne sais, ah, sais pas du tout, alors je vais les mettre là. Upe. Ah. Number Ground, ah, je sais pas si vous vous souvenez du Number Ground, c'est un effet où euh, il me semble où la carte, euh, on fait choisir une carte, euh, ce n'est pas la carte que, finalement qui a été euh, choisie par le spectateur. Et par un effet de.. Voilà, de snap comme ça. Je crois que la carte elle change. Je crois que c'est un effet comme ça. Number ground. Ouais. à voir. Que je connais pas tous les effets encore. Ah, twister card. Ah ça. Alors, twister card, welcome new officiel. na Twister card. Twist de carte. Une carte signée se retour, retourne à vue entre vos doigts. Waouh alors ça, faudrait que je regarde, que je vous le fasse aussi. Hein? D'ailleurs, ce, euh, ce que je vais vous proposer, c'est de, de me dire quels sont les tours de Michael, dont je mettrai le lien, vous pourrez voir sur son site tous les, tous les tours qu'il a, quels sont les tours que vous voulez que, euh, voir en premier dans ma vidéo. Comme ça, je, je ferai la vidéo, je vous dirai, je vous dirai ce que j'en pense. Et euh, voilà. Donc, Reset Card, Reset Card, hein, Reset de Card, Clean Amazing, du créateur Michael Châtelain. Oh là là. Donc c'est bien, il y a tout, là là, là là, il se pique, d'accord, très bien, super, hein. bah je... Ah, travel. Ah, c'est celui-là, je connais pas du tout. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent travel, mais je vous le ferai parce que ça, ça m'intrigue, parce que je me suis toujours posé la question c'était quoi comme effet. La séle... Ah, une carte est sélectionnée et voyage une front of your spectateur. Ok, yes, super. Oh là là En plus, ce qui est bien fait, c'est que, bon, je vous montre pas le, le, le, le verso, c'est que je vois, je vois tout en fait, tout ce qui a, enfin, euh, tout ce qui a été livré derrière. Donc, je peux pas vous le montrer euh, pour le moment. Voilà. Je vous montre juste. Euh, alors là, j'étale comme ça pour que vous puissiez quand même voir un peu ce que j'ai. Voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre Ah, alors là, pour moi. Alors voilà, contrôle. Ça, je vous le montre. Contrôle. Pour moi, contrôle, c'est le must. Franchement, euh, si vous avez un tour à acheter tout de suite, c'est contrôle. Franchement, je l'ai fait depuis. Oh, ça fait depuis qu'il est sorti. Hein. Je l'ai dû le faire au moins une vingtaine de fois. Franchement, l'effet à chaque fois sur le spectateur est. du béton. Franchement, c'est sensationnel. N'hésitez pas. D'ailleurs, je ne vous... euh, l'ai jamais fait encore en vidéo. Je vous le ferai en vidéo. Franchement, ça. ça... Alors là, contrôle, yes. Painting quad, hey, Painting qu qu quad, franchement, c'est une prédiction qui change. C'est une prédiction qui change pour faire disparaître une carte. Enfin, hum. alors ça, ça doit être un bijou. Ça, je vous le ferai. Hum. Alors ça, par contre, je ne connais pas du tout. C'est gimmick magique qui propose le tour Pasque du créateur. Un tour de pièce, apparemment. Clever méthode, simple et Genius, Mm -hmm. Alors je ne sais pas ce que c'est ça, mais je, ça je le ferai, ah, QR code, si ça vous connaissez tous, QR code. La hein, carte est choisie, et hop, il y, y a un petit effet, euh, je ne sais pas si on peut le montrer, euh, voilà, c'est un petit objet comme ça, voilà, vous scannez avec votre smartphone, et hop, la carte de prédiction, ben, c'est celle que vous avez choisie, ça c'est vraiment un truc béton, ça, vous pouvez le faire aussi bien en close-up partout, enfin, Franchement, ça, c'est ça, ça à voir aussi. Voilà, ça c'est bien. Il y a quoi ça Alors, paradoxe. Attends, je vais ouvrir bien pour vous puissiez bien voir. Alors, ça c'est quoi Paradoxe card. Ok, ok. Euh, c'est une superbe illusion apparemment. Avec un trou dans la carte. Alors, ça c'est... ouais, Je verrai. Bon. Peut-être que vous connaissez, hein, vous m'en parlerez. Tornado. Alors, la, Alors, la boîte... Qui va vous faire tourner la tête, ça ça doit être un, un truc de, de, de la mort ça, Tornado, ah, ça je le ferai ça aussi. Hein, mais n'hésitez pas si vous avez, allez sur le site, dans la description je vais vous mettre tous les liens euh, du site de Mickael, euh, tout ce qu'il fait, les promotions, les chèques cadeaux, les événements à venir pour lui et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur son site et si vous voyez un tour en particulier que vous voulez acheter, mais avant que je vous le fasse, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans la description et ce sera fait. Influence, le tour influence. Il euh, y a le tour influence, le tour influence, ça me dit quelque chose, euh, Michael, ça. C'est bizarre. Avoir, influence. Ah, MKS, qui ne connaît pas MKS Un best-seller, ça. Un best-seller, M15, Franchement, ça aussi c'est un tour à avoir. Parce qu'avec avec cet effet, vous pouvez euh, combiner plusieurs autres effets. Enfin, j'en dis pas plus, quand vous l'aurez, vous comprendrez, vous pouvez faire plein de choses avec MK, et euh, voilà, alors le tour bluff, ah, apparemment les enfants, les, en, les, les, les, les enfants ils adorent, les parents croient comprendre, au final tout le monde est bluffé, alors, bluff, voilà, bluff, ça c'est un effet à faire aussi, bluff, double impact, ah, on se du avec du Jean-Claude Jean Van Damme, c'est double impact, Double impact. Il ah, y a vraiment des effets que je découvre, Michael, là, franchement. À euh, <coughs> voir. Euh, jet. Jet, jet, jet, c'est quoi Jet, je vous montre. Jet. Alors. Ok, je vois. Super. Ça aussi, c'est un effet que, que je vais m'amuser à faire. Alors, Bill Flash Ah, celui-là. Michael, je l'attendais celui-là. Mais ça, c'est vraiment un effet qui est très sympa. Ah, comme son nom l'indique, c'est un flash, euh, euh, alors je ne sais plus si c'est le billet qui devient une carte ou c'est la carte qui devient le billet, enfin bref, c'est ça. Euh, l'idée c'est ça en fait. Ça, franchement, ça va être euh, très utile pour moi ça, très sympa. Ah, encore un bill flash, euh, ah oui, c'est le reverse, d'accord, et ça c'est le big flash card, voilà le big flash card. Ça, ça, ça doit être un, un effet vraiment béton ça en club. très très très très bon. Alors nous avons, alors, euh, dans ce paquet, euh, six effets à faire euh, de magie, donc avec euh, tout ce qui, ce qui va bien avec. Oh là là là là, hey, ça, ça je l'avais vu il y hier, j'avais été sur ton site, j'avais vu, ça, ça m'intriguait, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Alors ensuite, euh, le change de carte le plus visuel du monde, in air. Alors in air effectivement, c'est un c'est un c'est un effet très flash, c'est Ouais, ça je vous le ferai aussi, enfin, c'est génial, d'ailleurs je vais tous les faire, je vais faire, ne sais pas euh, combien il y a, y a de tours exactement mais j'ai l'impression qu'il y en a plus que prévu, enfin je regarde, euh, c'est l'impact, alors c'est l'impact, je ne sais pas ce que c'est, alors c'est l'impact, euh, C'est, c'est le, le morphing d'une carte devant les yeux des spectateurs, en gros c'est le changement d'une carte. Un effet très visuel, quoi. Hmm. Ça m'intrigue, ça, c'est intéressant, Michael. Alors, alors ensuite, on a Métamorphose. Métamorphose, oh, oui. Alors, je crois savoir. Je crois que c'est en fait, c'est un, une carte qu'on dessine. Bon, on fait choisir, enfin, on fait une prédiction, on dessine une carte, une carte est choisie par un spectateur, mais la prédiction ne correspond pas à sa carte. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et après, il euh, y a un petit mouvement magique et la carte qui a été dessinée en, en guise de prédiction et eh bien c'est celle du spectateur. Hmm. Métamorphose, ah, franchement ça doit être un effet vraiment qui tue. Hein. Ah fantôme, fantôme, aïe aïe aïe. Alors fantôme, fantôme je vous le montre. Fantôme, ah, on ne voit rien du tout mais alors fantôme c'est très visuel, c'est clean, c'est formidable quoi. En fait si, fantôme c'est quoi C'est voler l'âme d'une carte devant vos spectateurs. Franchement, ça, je crois que je vais m'empresser de l'ouvrir et regarder ce que c'est. Ah ouais, celui-là, c'est vraiment béton. Ensuite, on a quoi? Finger, finger, d'accord, ta ta ta ta ta. Ah, finger, c'est, euh, c'était, c'est un effet qui est sorti en 2016. Apparemment, il a, il a fait un, euh, il, il a fait, un, il a fait un tabac parce qu'il y a même des commentaires de Jean-Pierre youtube euh, Bernard Willis. Euh, ouais même Bernard il dit que c'est un super cru 2016 foncé quoi franchement y a rien à dire flashback wow flashback je sais pas ce que c'est mais alors flashback ça c'est à voir flashback oh là là mais c'est impressionnant tout ce qu'il y a et puis c'est pas fini et c'est pas fini les gars et super hall et super hall donc ça je pense que certains connaissent hein, c'est un effet euh, bah, vous avez, euh, je vais vous montrer plus par là, donc vous avez un jeu de cartes, il y a un trou dans le jeu de cartes, d'accord, et puis euh, je crois qu'on peut euh, soit faire déplacer le trou ou, euh, ou rentrer, euh, je sais plus, enfin, euh, qu'est-ce qu'ils disent exactement, super euh, effet, euh, bah écoutez, le mieux c'est que je vous le fasse, hein d'accord, ça va être plus clair, ensuite on, on a quoi, la cigarette euh, à travers la carte, ça c'est un classique de la magie, mais euh, revisité par euh, Mickael, Donc ça, ça doit être excellent. Ça. ça franchement ça doit être excellent. Ensuite, nous avons quoi Nous avons la carte d'Izag. La carte d'Izag. Et ça aussi c'est sympa. Ça, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer ça. Ça je vous. Euh, alors je vous, montre, je vous montre pas derrière parce que euh, voilà, donc il euh, y a tous les secrets. Donc je vous le ferai plus tôt, ce sera plus sympa. Voilà. Ah, matrice matrice 2 ah oui parce qu'il y a eu deux versions de matrice oui c'est ça ouais. matrice 2 hein ça je vous le ferai donc ça c'est euh, en gros c'est euh, euh, on montre une carte d'accord et sur cette carte il y, y a un trou d'accord que on déplace visuellement c'est un, un effet vraiment tr très chillant en fait hein, au final hein. ensuite nous avons 3 euh, fly Treefly, fly je ne sais pas ce que c'est, free fly, free fly. Ah, Excuse-moi, Michel, je ne connais pas tout tout, tout tout tes tours, mais hein, franchement là, je les décou en découvre énormément. Surge, hum, un effet télékinétique, -télé time bond comme il dit. C'est visuel, c'est clean, c'est oh, en plus c'est un DVD, mais c'est nickel ça. Ouais, il y a carrément le DVD quoi. Franchement là, c'est de la bombe. Et Michel, franchement avec les DVD, c'est de la bombe. Moi, j'aime bien. C'est Ça, ça fait plaisir. Maintenant, on en voit très peu les tours avec des DVD, mais alors celui-là... En plus, c'est en... en français et en anglais, mais... Voilà, quoi. C'est... Non, c'est propre. C'est propre. Je crois que je vais m'éclater avec celui-là aussi. C'est Serge. Ensuite, nous avons quoi Magic Sword. Une création de Michael aussi. Donc, euh... Alors, de quoi s'agit-il euh... Donc, j'ai l'impression qu'il y, un... y a encore un DVD à l'intérieur. Euh... Le mec, il est bien connu, nananana... Euh, il va se retrouver ouais, en gros il me semble que c'est une version où euh, la carte du spectateur se retrouve euh, empalée sur euh, un couteau c'est ça hum... non c'est pas ça du tout non non non pas du tout c'est pas ça c'est une euh, histoire de roi de trèfle d'accord qui me sert rien se retrouve empalé dans l'épée il y a une histoire d'épée de euh, de se wow, là dedans c'est pour ça que je disais empalé tout à l'heure mais vous comme son. Hein, y a, y a, bon. Je crois je crois savoir de quoi ça, y, y, ça, ça parle parce que tu l'avais déjà mis en vidéo sur ton site. Ça, je vais m'amuser à le faire aussi, je pense. Alors, all 2. L'impossible carte paste trucker. Oh, ça, ça doit être génial, ça. Alors, ce qui est étonnant, dans les trois derniers que je vous montre, il y a des DVD. C'est excellent, mais c'est. Moi j'adore. Avec hein, les DVD, j'adore. Alors, mental parano. Et, ah ça, je sais ce que c'est. Alors, Mental Parano, c'est euh, une prédiction qui est montrée au spectateur dès le début, d'accord Une carte est choisie, sélectionnée librement. Et à la fin, la prédiction euh, du spectateur correspond... Enfin, ma prédiction correspond à la carte du spectateur. Ça, c'est génial. Alors, nous avons... Remind. Je ne sais pas si je le dis bien. Remind. Remind. Alors euh, du créateur Michael euh, Raymond. Euh. Je vous montre ça, ça découvrir aussi. Je connais pas. Ah, ça c'est quoi Le Max Sandwich. Oui, sandwich. Yes, sandwich. Un Max Sandwich. Ah, je vais m'éclater. Encore un DVD. De... Oh putain, et eh, Encore des DVD. Ça c'est génial. Ça c'est béton, ça. Le Hall numéro 1, Number one. Yes, ça c'est la version numéro 1, toujours avec un DVD, c'est génial, regardez, ça c'est un... Oh, ça c'est génial, mais il me semble que je l'ai déjà celui-là, euh, où j'ai déjà fait, non, je ne l'ai pas encore fait, alors, ça il faut, faut le faire celui-là, ça c'est génial, vous allez voir, c'est puissant, vision, vision, alors vision, il y a quoi ça, en Black... oh, plus, euh, putain, et... <rire> En 2017, il euh, y a eu une pénurie sur le salon du Blackpool parce que ça s'est vendu à une, à une puissance, à c'est Vision. Eh oui, Vision, c'est un truc béton, ça, Vision. Waouh, ça, je vais le faire aussi, j'adore, ça, Ça, ça c'est bon, ça. Waouh, c'est quoi Ah, carte Ribbon Alors, carte Ribbon, ça, je vais vous le faire rapidement parce qu'en fait, j'ai vu ça en vidéo, c'est mortel. Non, c'est mortel, c'est... En fait, c'est une carte, euh, enfin, y a, vous avez un jeu de cartes où tout le jeu est troué, en fait, au final, et on met un ruban. Bien évidemment, au départ, avant de mettre le ruban, on fait choisir une carte librement. Ensuite, on met le ruban et après, il me semble que si je me souviens bien, la carte du spectateur se retrouve euh, sur le dessus. Enfin, du, enfin, sur le dessus quand le jeu est, est, est, est, est montré au spectateur. Je vous ferai l'effet, vous verrez c'est c'est ces béton. Une valeur sûre sur aussi alors ça c'est quoi la Tweet Box Oh non alors, je vous montre pas parce que euh... enfin si je peux vous montrer enfin, je juste vous montrer la petite ouais. boîte voilà pas plus voilà oh, c'est génial c'est box un effet bombe ça hein sweet box tout le monde connaît je pense Tweetbox hein <rire> oh là là là là alors là alors là alors là c'est là c'est fort Franchement, regardez. Regardez la beauté. Jacket, livré en jaquette, avec tout euh, le descriptif de Michael Écrit en anglais, mais très compréhensible. Euh, oh là là, c'est du béton ça. Oh. Je pense que tout le monde connaît Ink. Non Plus DVD, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Bah tout ce qu'il y a, le nécessaire. Hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais il y a tout le nécessaire pour réaliser les faits. Ensuite, nous avons quoi C'est pas fini, Matrix et hey, Matrix, et attention, livrer toujours avec euh, ce qu'il faut et le DVD, français, anglais, c'est génial. Franchement, Matrix, euh, si vous l'avez jamais vu, allez voir sur le site de Michael c'est la bombe, Matrix. Ensuite, mes amis, nous avons quoi Mirage. Oh, Mirage, je connais. Alors, Mirage, je connais. Ça, c'est un effet aussi qui est, qui est très sympa. Hein Alors, Mirage, ça... C'est au programme. <rire> Mirage. Alors, Watcher, rapide, efficace, inratable. Et franchement, ce qui, moi ce que j'adore dans, euh, dans les jaquettes de Michael, c'est qu'il y, y a de la couleur, c'est bien présenté. Il euh, y, y, y a tout ce qu'il faut savoir. Et, euh, et ce qui est bien dans les DVD de Michael, comme vous avez pu le constater, c'est qu'il est riche en, en, en informations. Hein, et si quand vous avez un souci, n'hésitez ben, pas à le contacter, il n'y a aucun souci, il vous renseignera, ça, il répond très vite en plus euh, au message. Alors, nous avons après visual print, non, print, ah oui, parce que j'ai vu visual, c'est ouais, impression automatique de cartes. Alors, c'est des cartes blanches qui s'impriment et se désimpriment sous les yeux de vos spectateurs, et eh, franchement ça, ça m'énerve une vidéo, vous croyez pas alors ça aussi, ça va faire partie d'une de, de mes vidéos. Ensuite, nous avons quoi Et c'est pas fini. Ouh Mais je sais pas combien il y en a là, mais c'est de la folie. C'est l'eau Alors, c'est l'eau, c'est quoi eh ben, C'est très, très, très, très explicite. Vous le voyez comme vous le voyez sur la, la vidéo, euh, dans la vidéo. C'est une pièce qui est euh, dans le cellophane d'un jeu de cartes. Alors, je ne sais pas si on voit bien. D'accord Et qui traverse en fait le cellophane ou qui se retrouve derrière, il me semble, hein, c'est ça. Euh, en fait, il, il, Michael, il explique que la méthode euh, me permettra de faire passer une pièce de monnaie à travers n'importe quel cellophane. Paquet de cigarettes, paquet de chewing-gum, jeu de cartes, etc. Excellent. Franchement, ça, c'est des effets de cocktail, close-up. Mais bah bon, quoi. Ensuite, nous avons quoi Eh hey. Qui ne connaît pas Exit Exit, franchement, vous, vous connaissez pas les faits? Allez voir sur le site de Michael, vous, vous tapez, vous recherchez à exit et vous regardez la vidéo. Franchement, euh, est-ce que je peux vous expliquer en gros ce que c'est? Non, je vous le réserve. Non, non, euh, ça, je, je, je, vous le, je vous le ferai. Tiens, je vais mettre ça comme ça, puis de voir. Voilà, c'est pas mal. Ouais, voilà. Il y avait, avait, avait celui-là aussi. Ouais, matrice. Ouais, tiens, je vais mettre ça comme ça, c'est pas mal non plus. Ensuite, euh, ah, Zolan, c'est celui-là qui m'interpelle, Zolan. Je sais pas si vous connaissez Zolan. Hein, Zolan, de quoi il s'agit Oui, en fait, c'est un tour de magie avec un jeu de cartes et des gommettes. Euh, apparemment, le spectateur, il sélectionne un, une carte librement, qui est perdue dans le jeu et qui est confie, euh, qui, qui est confié au spectateur. On sort une gommette, on la colle. Et en fait, voilà, on frotte avec le bout des doigts la gommette et elle disparaît. Mais lorsque le spectateur recherche sa carte, elle est collée au dos de sa carte. Et franchement, ça, c'est pas de la bombe. Et... Ensuite, nous avons, oh yes, encore un DVD numéro number two de six effets magiques. Oh là là, mais c'est de la bombe ça. Il y a plein d'effets qu'on peut faire avec... Euh... Euh, in the box, melt, tita, tac gravity earth... Oh là là, mais c'est de la bombe ça ouais, Franchement, en plus, les, hey, là-dedans, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a du matos. Je, je vois si je peux vous le montrer. Non, je ne peux pas vous le montrer. Eh, mais je vous ferai les effets, mais franchement, c'est de la bombe. Ah Ici, superbe Ah Ça, c'est un effet qui, qui peut être très sympa en vidéo. C'est... Euh, voilà, c'est l'effet du stylo. Hein. c'est le stylo B qui se change en crayon ou l'inverse. Ça c'est franchement un truc très, très visuel et que je me ferais plaisir à, à présenter en vidéo, ça c'est génial. Ouais, open euh, World. Ah, c'est génial ça. Ensuite, Alcatraz Box, il y a trop... en plus ce qui est bien c'est que voilà, c'est un packaging, il y, un DVD, il y a un CD, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il y a trois routines incluses dans, dans ce DVD mais c'est génial. Voilà, on peut faire un change de couleur, une carte ambitieuse, un change de jeu, de, de jeu. non, change de carte. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dedans. Alcatrax, box, Ça, c'est de la bombe, ça. J'aime bien ça. J'aime bien ce genre d'effet. Ensuite, nous avons Speed. Bon, bah Speed, euh, je pense que tout le monde connaît Speed, quand même. Speed, un, ça va devenir un classique chez Mickey, ça, un classique. Alors, je ne vais pas vous en dire trop. C'est euh, En fait, le spectateur, il sélectionne une carte qui la signe, hein, la carte est perdue dans le jeu Et on retourne la première carte Je la montre avec ton verso Je frappe au-dessus du jeu et avec celle-ci Non, avec le Je frappe sur le dessus du jeu Voilà, en fait, en gros, la carte du spectateur apparaît à vue Sur le dessus du jeu Juste en tapant sur le jeu Un truc de fou, quoi sélectionne une carte, elle est perdue, elle remonte à vue, quoi On peut pas faire mieux, hein donc, speed, c'était. En dessous, nous avons quoi Ouh Escape. Eh. Escape. Escape. Je vous montre. Escape. C'est pas de la bombe, ça, Escape. Escape. Celui-là, en fait, c'est. Euh, J'ai déjà préparé la vidéo qui sortira, je crois, en mai. Vous allez voir. Escape. Ah, c'est de la bombe. Ah, Celui-là il sortira en mail, il est déjà programmé, parce que je programme mes vidéos longtemps à l'avance, euh, et, oui. et donc là nous arrivons au dernier, et lourd, c'est GUN, voilà, GUN, GUN, alors GUN c'est quoi, de quoi il s'agit GUN, et eh bien c'est, euh, je sors un jeu de cartes et j'invite vu un spectateur à choisir une carte, la carte est signée et perdue vers le centre du jeu, et maintenant, je sors un petit pistolet et je tire sur le jeu. à ah, vue. Le jeu devient troué. Je passe les cartes une à une et la carte du spectateur est intacte alors que le jeu entier est troué. Et franchement, ça, ça va être un régal à faire. Ben voilà les amis, et c'est fini. Et je vous montre, il hein, n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Euh, franchement, alors là, j'enlève tout ça. Et, et j'étale. Mais franchement, euh... Ça, c'est la boutique Gimmy Magique, que vous allez retrouver, tous les tours que vous allez retrouver, ils sont tous là, là, et c'est... Merci michael merci Elodie, franchement, c'est un très beau cadeau. J'ai hey, du taf quand même, hein. j'ai du taf parce que là... Je vais tous les ouvrir, les épluger, prendre mon temps, bien étudier, euh, adapter aussi, parce que euh, moi j'aime bien quand je reçois un... Parce que quand vous recevez un tour, en fait, il faut, euh, il faut savoir que vous avez que la matière brute. Et moi j'adapte. J'aime bien adapter de façon à donner une personnalisation déjà à l'effet et puis euh, connaître les possibilités de, de l'objet euh, euh, en lui-même. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez que certains tours soient passés avant en vidéo, et eh bien dans la description en bas, vous mettez le nom du tour et puis, euh, et puis je ferai une liste parce que bon si vous êtes sans à, à me demander le, des tours différents, ben je ferai des sélections. Mais en tout cas, tous les tours que vous avez vus aujourd'hui sur la table seront mis en vidéo et je donnerai mon opinion et tout ça et tout ça. En tout cas, je remercie encore une fois Guinimagix, la société du créateur Mickaël Chatelain pour euh, ce généreux euh, cadeau, je suis très ému quand même parce que c'est vrai que c'est la première fois en France qu'un magasin de magie euh, fait ça et ça je tenais à, vraiment à vous remercier encore mille fois, c'est vraiment très généreux de votre part à vous deux. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Allez, bye bye, au revoir.